J'ai avec moi une clé USB de 32Go et je vais vous montrer que parfois on peut se retrouver bloqué en voulant déplacer des fichiers. On voit ici dans mes disques périphériques que ma clé USB est bien reconnue, qu'elle fait 28Go de stockage. Mais on va voir que si j'essaye de déplacer un fichier de 4Go, j'ai une erreur et on me dit que le fichier est trop grand. Ceci est dû en fait au type de formatage de votre clé USB. Pour régler ce souci, il va falloir formater. Pour ce faire, on clique sur « Annuler », on retourne sur ce PC, et ici on fait un clic droit sur un climat. On vient ensuite dans « Formater », et à partir d'ici, on peut cliquer sur « Restaurer les paramètres par défaut ». Par contre, il faut bien faire attention au système de fichiers, c'est ça qui va être important. Ici, il est réglé sur FAT32. Mais FAT32, en fait, il permet de déplacer des fichiers mais jusqu'à un max de 4Go. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler la liste et on va sélectionner NTFS. A partir de là, on peut donner un nom à notre clé USB comme on veut. Moi, bon, je vais laisser nouveau nom. Et on clique sur démarrer. On a un message d'erreur qui nous dit que tous les fichiers qui sont présents sur la clé vont être supprimés. Nous, on n'a rien. Du coup, on fait OK. Et on attend un petit moment. Et voilà, le formatage est terminé. On peut fermer. Et maintenant, si je retente de copier mon fichier, on va voir que ça marche. En fait, c'est juste la façon dont est formaté votre USB. Donc faites bien attention si c'est en FAT32. Videz toute votre clé, formatez et vous pouvez mettre le fichiers comme vous voulez. Jusqu'à bien sûr la limite de la capacité de stockage. Bon et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner pour ne rien rater prochaine vidéo. Allez, à bientôt.